Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième débat confisé. Alors avant de laisser la parole à mes intervenants et à mon animatrice, je vous propose de vous présenter brièvement donc, le réseau ISE. ISE c'est l'acronyme d'Île-de-France Santé Environnement et je, dont je suis l'animatrice. Alors pour que ce soit un peu plus illustratif, je vais vous partager mon écran. Non. <rire> je vais le relancer Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran C'est bon Je peux juste avoir oui, un Parfait. Merci beaucoup. Alors, le réseau ISA, donc, euh, il a été créé dans le cadre du plan régional santé-environnement. Il est financé par euh, la DRIEU et par l'Agence régionale de santé francilienne. Et le pilote, c'est l'Observatoire régional de santé de l'Institut Paris Région. Donc, les missions du réseau, c'est de rassembler, la mission, c'est de rassembler les acteurs franciliens de la santé environnementale afin de diversifier et d'intensifier leur collaboration et ainsi promouvoir également leur activité. Donc, aujourd'hui, le réseau, il est jeune, il, a, il est né en 2019. Il rassemble quand même déjà 98 membres, euh, des membres qui sont divers et variés, donc des bureaux d'études, des équipes de recherche. Euh, des services de l'État, également des établissements sanitaires, euh, des réseaux de santé, euh, des mutuelles et également des adhésions individuelles, principalement des professionnels de santé, mais il y a également quelques chercheurs. Une communauté qui est aussi composée d'associations et de réseaux d'associations, donc qui, qui apparaissent à l'écran, et également de quelques sociétés. Et enfin, euh, de collectivités territoriales de tailles très diverses, comme vous le voyez, euh, et d'instituts, d'agences de, de conseil et d'instituts de formation. Alors, tous ces acteurs franciliens travaillent sur des thématiques qui sont très diverses et qui apparaissent à votre écran, euh, aussi bien de l'habitat, des ondes, des perturbateurs endocriniens, de l'adaptation au changement climatique ou encore des liens entre santé euh, et biodiversité, pour ne citer que quelques-uns. Alors la grande question, pourquoi adhérer au réseau si vous n'en faites pas partie euh, pro, Parce que vous avez l'opportunité de partager votre expérience, de faire connaître vos travaux, vos outils et également vos événements, et ce, par le biais de notre lettre d'information, par le biais de nos événements et également par, grâce à nos réseaux sociaux mais vous pouvez aussi avoir accès à de l'information, à des ressources qui sont partagées par des professionnels du secteur et ce via l'outil emblématique euh, du réseau qui est une plateforme collaborative fermée qui est réservée aux adhérents du réseau. Et encore, Ou encore mobiliser par exemple l'équipe d'animation du réseau pour organiser des événements comme c'est le cas aujourd'hui puisque l'événement organ, est organisé avec l'agence de Seine Normandie. Et à, à l'écran apparaissent les, les autres acteurs qui nous ont fait confiance et qui ont organisé des événements aux côtés du, du réseau ISE. Vous pouvez également mobiliser euh, notre écosystème, donc l'ensemble de nos adhérents, pour faire avancer vos projets. Alors à l'écran à, à apparaissent quelques-uns de nos projets, une enquête, on appuie le réseau environnement santé et l'observatoire euh, régional de santé pour réaliser une enquête qui, re, qui, nous, qui permet de recenser les acteurs franciliens qui participent à la, à la lutte contre l'exposition des populations aux, aux perturbateurs endocriniens. On travaille également actuellement avec le grain Ile-de-France. On leur apporte un soutien puisqu'ils sont en train de créer deux modules de formation euh, en santé environnement. Mais vous auriez aussi euh, la possibilité de, de travailler pour euh, la création d'un tableau de bord santé environnement qui est piloté par euh, l'Observatoire euh, Régional de Santé. Et enfin, le réseau euh, vient de créer un guide d'entretien pour aborder la qualité de l'air intérieur en consultation euh, avec les partenaires qui apparaissent euh, sur l'écran. Euh, et en 2021, nous sommes en train d'entamer une phase de, de diffusion de cet outil à laquelle vous pouvez également participer si vous adhérez au réseau. Euh, vous pouvez donc participer à nos projets en cours, vous pouvez aussi en initier d'autres à nos côtés. Euh, et notamment, euh, actuellement, en 2021, nous allons euh, avoir aussi une série d'ateliers euh, qui visent à l'élaboration du plan régional santé-environnement 4, des ateliers qui seront accessibles aux adhérents du réseau et qui, ont, qui auront pour objectif de réfléchir euh, ensemble au contenu du PRS 4, de prioriser ces enjeux et euh, d'essayer de dégager des pistes d'action qui pourraient être intégrées euh, dans le plan. Et, et, et, cette, euh, euh, et, et nous avons été en fait missionnés par la DRIE et l'ARS qui sont pilotes du plan régional santé-environnement 4. Donc, pour être tenu au courant de tous nos événements, de notre actualité et de nos projets, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. On a également une lettre d'information et on, est aussi, on a également un site, une rubrique sur le site du, du PRSE. Ou évidemment, adhérer gratuitement. Donc, pour ce, ce faire, il est indispensable d'avoir des activités en île de france euh, Donc, être acteur francien ou acteur national avec des activités en île de france il faut donc signer la charte, euh, me la retourner par courriel, euh, ce qui vous permettra donc d'accéder aux espaces d'échange sur la plateforme en ligne, d'intégrer des projets existants, de mobiliser également le réseau pour la réussite de vos projets et de vos travaux, et d'organiser des événements à, à nos côtés, et enfin, de participer aux ateliers qui auront euh, lieu sur le PRSE4. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, parmi les événements organisés par le réseau, il y a donc le débat confisé qui sont des webinaires euh, qui proposent un échange sur les enjeux de santé environnementale qui sont posés euh, par la crise sanitaire et donc depuis un an ont été abordés... Euh, Différentes, différents sujets, comme les liens entre la Covid et la pollution de l'air, euh, comme les problématiques qui sont posées à une métropole. On avait d'ailleurs invité Madame Lefranc, euh, qu'on retrouve aujourd'hui, euh, ou encore les modifications de l'environnement sonore qui, sont suscité, qui ont été suscitées par le confinement. Et donc à chaque fois sont invités des adhérents du réseau qui viennent nous éclairer sur les thématiques en question. Vous pouvez, sachez-le, retrouver l'ensemble des replays de ces événements, le site du PRSE3 que je ne manquerai pas de vous partager. Alors aujourd'hui euh, le webinaire il est co-organisé avec l'agence de l'OCN Normandie qui est donc membre du réseau ISE, vous l'aurez compris. Euh, on a choisi de mettre à l'honneur un sujet d'actualité qui euh, à mon goût est un peu trop peu traité dans les médias alors qu'il représente euh, un outil innovant euh, d'appui aux, aux politiques publiques de lutte contre les épidémies. Et donc ce sujet, c'est la surveillance épidémiologique dans les eaux usées. Alors pour aborder cette, euh, cet enjeu, on reçoit euh, quatre invités de MAR qui sont très mobilisés euh, à l'heure actuelle. Et donc euh, on est content qu'ils puissent nous accorder un peu de leur temps. Euh, donc Ces invités sont Laurent Moulin, Christophe Dalloz et Agnès Lefranc. Ils interviendront pendant une quarantaine de minutes, à la suite desquelles ils répondront à vos questions pendant une trentaine de minutes. Alors n'hésitez pas au cours des interventions à poser toutes vos questions en cliquant sur l'icône euh, Q&A qui est à droite de l'écran. Privilégiez vraiment euh, cet espace pour poser vos questions. Il y a également un chat, mais c'est plus pour partager euh, des liens euh, en, en relation avec ce qui est dit euh, par les à ce que les intervenants euh, exposent. Donc Ces questions elles seront ensuite posées aux intervenants par Anne-Sophie alonier fernandez qui est l'animatrice euh, du débat. Et si des questions ne peuvent pas être traitées par manque de temps, on, voudra, on vous adressera les euh, réponses par mail. Donc, avant de vous laisser la parole, Anne-Sophie, permettez-moi euh, de vous présenter. Donc, vous êtes chargée de mission eau, santé et recherche au sein de la direction connaissances et planification euh, de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Alors l'agence, elle met en place des actions concernant les questions de qualité et de quantité de l'eau potable en lien aussi avec l'assainissement, et euh, elle travaille depuis donc de nombreuses années à la promotion et à la conduite d'actions en faveur euh, de la santé envisagée comme la santé euh, euh, envisagée comme santé globale. Et donc c'est des actions sur lesquelles vous travaillez, Anne-Sophie. Euh, je vous cède la parole. Pour une introduction du sujet du webinaire et pour euh, une présentation de nos interventions, de nos intervenants. Pardon. Euh, merci beaucoup pour votre attention et bon webinaire. Merci beaucoup, euh, Célia. Euh, donc, euh, bah, merci à tous de votre présence, parce que j'ai vu que vous étiez euh, très très nombreux, et donc euh, je suis heureuse d'animer cette. Euh, cet événement donc on va pendant un peu plus d'une heure et quart pouvoir échanger autour de cette problématique de surveillance du coronavirus dans les eaux usées. Alors je vais commencer par vous présenter nos différents euh, intervenants. Donc tout d'abord, euh, on aura une, une intervention de monsieur Laurent Moulin. Euh, docteur en microbiologie et responsable du département recherche-développement euh, d'Eau de Paris. Euh, donc, euh, Monsieur Moulin est également chercheur associé au laboratoire eau, environnement et système urbain au LESU, euh, à l'école des ponts Paris Tech et l'université Paris-Est-Créteil. Euh, donc, euh, il travaille au sein du laboratoire recherche et développement, donc à tout ce qui est protection de la santé, euh, grâce à une meilleure compréhension de la contamination de l'eau, avec une politique de recherche sur euh, sur trois axes, donc la détection, euh, l'évaluation, le traitement, euh, et donc le champ d'études du laboratoire euh, va vraiment de la partie euh, euh, des virus obaté en passant par, euh, par les parasites. Donc là, M. Moulin va nous faire un point sur la question du Covid dans les eaux usées, sur les risques, euh, sur euh, la présentation du réseau Bépine, dont et peur, et puis euh, l'intérêt de ce réseau pour enseigner sur l'évolution de l'épidémie de du virus et de différentes perspectives. Donc ensuite, dans un deuxième temps, en fait, on aura une intervention effectuée par euh, Madame Agnès Lefranc euh, et euh, Christophe Dalloz qui travaillent tous les deux à la, à la ville de Paris. Euh, donc Madame Lefranc, euh, elle, est issue de l'école normale supérieure et titulaire euh, d'un doctorat euh, d'écologie. Donc elle a et, euh, et occupé différents postes, euh, toujours en rapport avec la santé, donc euh, à l'ORS Île-de-France, euh, à Santé publique France, à l'ANSES, et puis bah, depuis euh, quelques années, donc, elle est chef du service parisien de santé environnementale de la ville de, de Paris. Euh, Monsieur Dalloz, lui, est ingénieur de la ville de Paris, et pareil, il travaille depuis plusieurs années sur différents postes liés à l'exploitation dans le domaine des infrastructures publiques euh, et actuellement, il est à la direction de la propreté et de l'eau. Euh, donc, leur, euh, leur intervention, elle, sera plus basée sur, euh, sur la mise en œuvre du dispositif de surveillance sur le territoire. Et en fait, ça va permettre d'avoir un éclairage quant à la partie euh, opérationnelle euh, de ce suivi. Donc euh, voilà, j'espère que j'ai suffisamment bien présenté vos, euh, vos différentes interventions et du coup, eh bien, euh, je vous de la parole, donc euh, monsieur Moulin, en premier, euh, en premier lieu. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend, j'espère que tout est bon. Oui, c'est parfait. Parfait, eh ben, super, alors merci déjà beaucoup pour, euh, pour cette invitation, pour cette, pour cette introduction euh, très complète euh, et je vais vous présenter bah, euh, le réseau Bépine, un petit peu comment on est arrivé là et je vais essayer dans ma présentation de répondre aux, aux aux différentes questions que j'ai déjà vu passer, alors qui sont posées par des gens que je suis content de croiser. Et j'espère que ma pension répondra à certaines, mais probablement pas à toutes, donc j'espère qu'on pourra discuter après. Alors, je vais partager mon écran, si tout se passe bien. Partager l'écran, fenêtre d'application. Partager. Est-ce que c'est bon pour vous, tout le monde J'ai perdu la connexion, très bien, ok parfait, alors je vais donc vous parler <coughs> du, du bah, SARS-CoV-2, ce qu'on appelle la, la, la wastewater base d'épidémiologie, donc l'épidémiologie basée sur les eaux usées, euh, qui euh, s'est traduit par la création de ce réseau qu'on appelait appelé acronyme euh, pas forcément facile à, à, à retenir, mais que j'ai mis ici pour observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Alors c'est un projet, vous allez voir, qui est, qui est très, euh, qui, est, qui est assez vaste puisqu'il y a un grand nombre d'entités qui, qui, qui en participent et j'ai mis le, le nom ici des principales personnes impliquées dans les analyses ou le développement de, de, de ce projet. <coughs> alors voilà, euh... <coughs> toute petite introduction, Alors je, je pense que ça sera une redite pour certains, mais non moins je trouvais que c'était important de le préciser. <coughs> euh... Euh, vous avez ici euh, le, le, une, une épidémie euh, théorique, un hein, classique, avec une, une première vague d'épidémie. et dans chaque épidémie, finalement, on a différents euh, euh, types de, de patients. On a les, les gens qui seront infectés, les gens qui auront des symptômes forts, hein, qui pourront jusqu'à être hospitalisés, et puis malheureusement, les, les gens qui vont décéder. Et si les statistiques sont assez facilement obtenables sur euh, les décès, les hospitalisations, et ceux qui ont été diagnostiqués euh, par les symptômes, on a toujours une difficulté pour essayer d'avoir de, de, toute cette part de personnes euh, peu pas symptomatiques ou qui le seront mais plus tard euh, et c'est notamment le cas dans cette épidémie qui est euh, qui est assez euh, difficile à suivre puisque une grande partie des gens sont asymptomatiques et contribuent activement à euh, la dispersion du virus euh, au, au sein des de, de la population alors euh, la question euh, qu'on s'est posée il y a à peu près un an puisque les premières analyses vous allez voir de commencent ont commencé en, en mars le 5 mars euh, 2020 donc on est on doit fêter les 1 an de, de, des premières analyses euh, au usé euh, comment on est arrivé là euh, bah c'est pas un hasard l'équipe le, le, travaille sur le sur le virus dans l'environnement euh, dans le cadre de différents projets notamment le Pyrène, par exemple de, depuis assez longtemps et en 2015 on avait fait une, une publication qui qui avait euh, peu intéresser les gens, mais qui est assez, je, je trouvais, fondatrice de, de sujets, qui était qu'on avait une bonne corrélation entre la quantité de, de virus impliqués dans la gastroentérite, qui sont les neurovirus, et le, le, le nombre de retours au, au CNR des, des neurovirus. Donc, on avait, on avait démontré bah, la corrélation entre la, la charge virale dans les eaux usées et l'état sanitaire de la population vis-à-vis d'une épidémie de, de gastroentérite. Donc, c'était un des premiers éléments. Le deuxième élément est, euh, et, et, et c'est une question euh, bah, que ma maintenant ça nous paraît évident, mais au, au, au départ du projet c'était beaucoup plus complexe. Comment ça se fait que, comment se fait-il qu'un virus respiratoire euh, puisse se retrouver en forte concentration dans les selles Eh bien, assez rapidement, hein, il y a une publication euh, dans Nature hein, d'une de, de, équipe allemande, d'un hein, Wolfel et ses collaborateurs, qui ont démontré, donc il suivait que neuf patients on démontrait. Je vous ai mis un petit exemple de, de, ce, de, de ce papier ici, euh, que euh, donc vous avez le nombre de jours ici, la concentration en génome viral et vous avez des prélèvements nasopharyngés euh, classiques hein, en rouge et, et, et en jaune et vous avez en, en grisé euh, foncé euh, la concentration dans les selles et donc l'équipe de Wolfel avait assez vite démontré qu'on avait une forte présence de génome viral en tout cas. Euh, de SARS-CoV-2 dans les selles euh, des personnes infectées et que cette concentration oscillait entre 10 puissance 4 et euh, vous pouvez voir 10 puissance 8, même si j'ai oublié de remettre 10 puissance 8 ici. Et que en gros 50% des patients, lui il en avait plus, mais depuis il y a eu d'autres études qui ont montré qu'en gros 50% des patients euh, ont du euh, génome viral dans les selles. Euh, il faut savoir aussi que 10 à 20% des gens ont des symptômes digestifs avec des petites gastroentérites euh, liées, liées à ce, à ce virus. C'est la partie des symptômes <coughs> décrits classiquement. Ces deux éléments euh, nous faisaient dire que bah, peut-être qu'un suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées euh, pourrait permettre de suivre la dynamique <coughs> de l'épidémie. Euh, et donc, bah, très très vite, le projet OBPIN s'est monté avec d'autres équipes en collaboration pour essayer de répondre à ces deux questions. La première question que je vais essayer de passer assez vite, mais qui était quand même assez importante dans le cadre du. du Christophe Dalloz et Agnès le ont en tête plus d'éléments à porter là-dessus, en tout cas, qui était assez important dans le cadre des travailleurs des eaux usées, que ce soit en station d'épuration ou dans les égouts, ça, ça avait vite euh, posé une question, est-ce que ce, ce génome viral que l'on trouve dans les selles des patients, euh, et à fortiori dans les eaux usées, représentait-il un, un, de vraies particules infectieuses Est-ce que c'était un milieu bon, euh, problématique Et puis la deuxième question, c'est celle que je viens de soulever, c'était est-ce que de mesurer ce virus dans les eaux usées nous permettra-t-il de suivre l'épidémie Et surtout, pour répondre un peu aux questions que j'ai déjà vu passer, euh, quelles sont les méthodologies qui permettent de s'assurer un, un, un bon suivi alors bon, là, c'est un petit schéma du projet au Bépine, finalement, tout bêtement. On a des gens malades qui vont excréter dans les égouts, qui veulent ces eaux usées arriveront à la station d'épuration et puis seront rejetées dans l'environnement. Donc, on s'est placé à différents endroits pour des raisons pratiques puisque les stations d'épuration sont quand même équipées à faire des prélèvements. On s'est intéressé dès le début à récupérer les eaux brutes en entrée des stations d'épuration. On va calculer les charges virales par une RTQPCR qui nous permet d'avoir une, une, une notion quantitative et puis par une modélisation mathématique, on va essayer d'approcher le nombre d'infectés, même si vous allez voir, c'est pas euh, c'est pas si facile que ça. Euh, mais vous l'avez déjà un peu vu puisque vous avez vu que l'excrétion la, la, est très dépendante des gens et que tout le monde n'excrète pas. Donc euh, euh, quoi qu'il arrive, ce modèle, on se doute bien qu'il est il est pas facile. Et puis il y a d'autres questions qu'on n'avendra pas là, qui étaient la problématique des bouts, de l'épandage et puis même des coquillages. On a les gens de l'Ifremer qui étaient dans le projet Obépine, qui sont intéressés à cette problématique. Alors, oui, c'est un petit, un petit, euh, un petit euh, arbre temporel, enfin une petite plantation du temps. Donc, en mars, avril, on a, on a mis les, les premiers prélèvements. On a montré que ça marchait plutôt bien et que quand on était dans cette période, vous allez voir juste après de, de, de, de première, de, de, de, de première vague, on va dire, on, on a bien vu l'augmentation. Donc, on a monté le consortium avec les, les différents, nos différents partenaires scientifiques. On a eu très très vite l'appui du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation suite à, à, à notre audition auprès du groupe Pierre euh, dirigé par Françoise Barré-Sinoussi. Et puis, on a suivi d'abord un certain nombre de stations avec les, les exploitants euh, d'Île-de-France, hein, euh, qui étaient principalement le SIAP, mais euh, aussi euh, les saint des lignes Et puis, on a essayé de, de on a touché 3,5 millions d'euros. Le projet OBPIN a touché 3,5 millions d'euros pour monter en puissance et suivre dès le mois de septembre, l'objectif était de suivre 150 stations-mères permettant bah, de construire une base de données qui nous permettrait de suivre la dynamique de l'épidémie sur euh, l'ensemble du territoire. Alors, la première partie que je vais aborder, alors je, je, je vais se passer assez vite, c'était la, la partie euh, la partie comment est-ce qu'on mesure ce virus dans euh, les échantillons. Donc il y a toujours trois étapes, euh, une étape de concentration, une étape d'extraction, une étape de quantification, et il y a en gros au sein du réseau Bépine, je dirais, trois protocoles partagés. Euh, un, un premier protocole qui était plutôt mis au point chez nous, qui était euh, quelque chose d'assez euh, simple, on, on concentre 11 ml d'eau de, usée fraîche euh, dans un volume de, de 0,2 ml et on va euh, extraire ce, cette concentration, on va beaucoup travailler sur les inhibiteurs et on va mesurer la présence de génome de SARS-CoV-2 en ciblant trois gènes euh, de ce virus, hein, le gène E, le gène RDRP et le gène N1 qui nous permettront euh, bah, de quantifier grâce au gène E et de valider cette quantification avec les deux autres gènes. Puis une autre méthode qui était plutôt la méthode de, de, de l'université d'Ancy-Lorraine de, de Christophe Wanzer, qui était basée sur une, une formation d'un un plus gros volume. Alors, c'est à la fois, on diminue un petit peu la sensibilité, mais en même temps, on concentre plus d'inhibiteurs, donc c'était un, un petit peu plus problématique. Euh, et, donc, euh, et puis, les, les cartouches permettant cette concentration ont très vite été en rupture de stock. Hein. Il y avait, on a toujours d'ailleurs une difficulté d'approvisionnement de SARS-CoV-2 sur les plastiques euh, et sur tout un tas de, de, de, de consommables. Donc, euh, très vite, il y a une méthode en, en direct qui a été développée par nos, nos collègues de Nancy et qui, qui est aussi appliquée. Et puis, on a partagé ça avec les différents laboratoires du réseau. Euh, via des via des échanges euh, techniques et puis euh, par la suite des essais interlaboratoires, donc il y en a eu jusqu'à maintenant trois, qui nous permettent de sélectionner les équipes capables de réaliser ces, ces analyses et de rendre des résultats euh, qui, qui sont euh, comparables d'une du, équipe à une autre. Euh, donc c'est des, des EIL qui ont été d'abord montés euh, un petit peu par, euh, bah, par les gens de l'équipe et puis maintenant c'est toujours l'équipe, mais c'est l'IFREMER qui a pris en charge ces, ces essais euh, et bah, les derniers ont lieu, on se sont finalisés il y a une dizaine de jours. Donc, au départ, il y a eu presque 20 labos qui ont participé et on a toujours, pour l'instant, sur une, une dizaine de laboratoires capables de faire les, les analyses pour porobépines. La... Maintenant qu'on a la méthode, on va pouvoir essayer de répondre à nos deux questions. Donc, la première, c'était est-ce que ces virus sont infectieux dans les eaux usées Donc, La première, c'est qu'on a essayé de regarder si euh, le, le génome était stable dans le temps. Hein, on a essayé de regarder combien de temps, euh, on, si on mettait du virus, euh, on, on pouvait continuer à détecter, euh, du virus, euh, du génome du virus dans le temps. Donc vous avez ici, alors moi je vois pas bien ce qu'est le le, le le petit bandeau, mais il y a, vous avez ici le temps en jours et vous avez ici la concentration en, en ARN de SARS-CoV-2 et on voit que quatre jours, qui est en gros le temps moyen de, de, de récupération des échantillons, euh, n'a pas montré de réduction de la charge virale. Donc on est on est dans des, des, des conditions euh, il dirait presque idéal pour faire du transport d'échantillons et, et, et faire de l'analyse. Euh, en, en parallèle, quand on, ce qu'on a montré, c'est qu'en mettant du virus viable, c'est le transport en juste d'après, euh, on avait une, une dégradation assez rapide du virus. À cette fois on ne peut plus travailler en PCR, puisque je vous rappelle que les méthodes moléculaires ne, ne donnent pas d'informations sur le caractère viable des virus, mais sur la présence de leur génome. Donc en travaillant euh, sur des méthodes bah, de culture euh, de ces virus, on a pu voir que quand on rajoute du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, on a euh, au bout de 24 heures une, une dégradation assez importante euh, de sa viabilité, euh, contrairement à des antérovirus qui eux euh, survivent tout à fait correctement dans les, dans les eaux usées. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est que certaines eaux usées avaient une, une, un impact un petit peu plus faible. Euh, et finalement, ça nous a un peu rassuré, Enfin, je, je pense que c'est assez rassurant sur le caractère euh, probablement peu infectieux des, des virus dans ces eaux usées. Il faut savoir que depuis, il y a eu aussi beaucoup d'études sur euh, les, les sels et que, euh, à part deux publications un petit peu particulières, globalement, personne n'arrive à isoler de virus vivants dans les sels des patients. Donc, on, on imagine que euh, les eaux usées et les sels ne sont, sont pas une, une voie la voie orophécale et, euh, si elle peut pas être totalement exclue, et probablement extrêmement minoritaire, sinon euh, inexistante. Euh, la, la deuxième partie qui, est un, qui était un, importante grâce à tous ces résultats, c'était de regarder comment faire euh, l'échantillonnage. Alors, euh, cette épidémie était assez amusante, puisque tout le monde est devenu un petit peu euh, rapidement très très bon en, en virologie et tout le monde avait des, des, des projets. Euh, on, on a, travaillant avec nos, nos collègues de la ville euh, et, et de la Lose, on a, on a assez rapidement mis en place des, des prélèvements 24 heures on a comparé ces prélèvements à des prélèvements ponctuels, donc vous avez ici ici les résultats, euh, sur une, une journée entière de, de, de prélèvements, vous avez chaque point est une, un prélèvement d'une heure, et vous avez le prélèvement moyen qui euh, est représenté euh, en, en la, la ligne noire, et puis le, le, la, la moyenne des prélèvements euh, en rose. Euh, ce qu'on peut voir, vous avez sur cette concentration cette là c'est qu'on a quasiment deux logs, euh, de fluctuation de la concentration pendant la journée, donc la zone grisée, c'est la journée, et puis euh, la zone blanche, c'est la nuit, euh, on voit qu'on a une fluctuation d'environ 2 logs, hein. on peut aller de 3,5 à 5,5 logs de génome viral euh, sur une même journée, et donc un prélèvement ponctuel, hein, comme on fait certaines, certaines euh, entités euh, en France, euh, rendent assez difficile l'interprétation euh, des résultats. Voilà. Ensuite, ben, comme on l'a vu, le transport d'échantillons à 4 degrés permet de, de conserver du génome viral. Et puis, ben, les essais interlaboratoires permettent de sélectionner ou non les équipes. Vous avez aussi, à titre d'illustration, sur euh, trois échantillons identiques, la répétabilité des laboratoires. Et on voit que là aussi, on a une certaine dispersion euh, autour de, de la valeur, d'où l'importance de bien euh, travailler avec les, les, les laboratoires analytiques et avoir des, des résultats euh, reproductifs. Ensuite, on avait, euh, ben, ce, avant d'arriver à la situation parisienne qui se représentait juste après, on avait la situation française, donc on a on avait, euh, on a sélectionné 150 stations d'épuration, et c'est pas une, une méthode facile, donc dans le groupe de travail, il y a une équipe de mathématiciens euh, dirigée par Yvon Madet, euh, qui a déterminé, avec Jean-Marie Mouchel, que vous connaissez aussi sûrement, qui a déterminé un certain nombre de paramètres, euh, nécessaires à comparer les stations d'épuration et à choisir lesquelles on devait prendre. Donc c'est des critères statistiques euh, spécifiques, hein, nombre, de, de, nombre de touristes, euh, présence d'université, d'écoles, de lycées, euh, taille euh, du réseau, taille de la station euh, et, et, et tout un tas de paramètres qui ont permis de sélectionner euh, 150 stations euh, principales que euh, l'on allait pouvoir suivre. Et vous avez ici, euh, juste après la carte des stations qui sont actuellement suivies, et on voit qu'on a bien presque réussi à initier euh, sur l'ensemble du territoire le, le, le suivi de ces stations. Euh, et puis, ben, bien sûr, il y a des suivis plus locaux, donc je vais vous présenter un petit peu les résultats euh, un peu historiques, qui sont un peu les premiers, euh, avec ceux de Nancy et en régions, les premiers à avoir été mis en place pour euh, la région Île-de-France. Euh, Alors, je, je, je, c'était un peu pour vous montrer le, le caractère un petit peu euh, bien, un, de bon indicateur de la concentration en génome viral dans les eaux usées. Euh, donc ça, c'est les, les résultats qu'on avait. Hein. Au départ, on a, pendant cette première vague, en grisée, vous avez le, la période de confinement, donc vous voyez bien ce confinement, de la, de la première vague, et puis vous avez le couvre-feu en, en orangé. Euh, pendant ce premier confinement, il y avait peu de données sanitaires, enfin en tout cas, on avait les données d'hospitalisation, mais on n'avait pas de données sur l'incidence, puisque le nombre de tests, comme vous le savez, était assez réduit. Donc à partir de, à partir de, de juin, on a les données sur le nombre de tests et l'incidence en Ile-de-France. Et ce qu'on peut voir, c'est que, euh, eh bien, entre l'augmentation de la concentration génom virale dans les eaux usées, vous avez la dynamique moyenne en rouge ici, puis chaque point individuel en, en rond, euh, on, on voit que cette remontée de l'incidence avait été un petit peu prévue par le, la, la concentration génome virale, que pendant toute cette période d'été, euh, on a observé cette, cette augmentation de la concentration, euh, jusqu'à arriver ben, à cette nouvelle période de confinement euh, euh, à la fin des, des, des vacances polaires d'octobre, euh, période de confinement qui s'est assez vite traduite par une descente de la concentration, à la fois ben, dans les eaux usées et puis euh, assez rapidement dans, dans, dans l'incidence, et puis, euh, ben, à la sortie de la période de confinement, on s'est stabilisé à des valeurs assez hautes. Euh, assez hautes. On, on a eu cet effet Noël hein, qui était un peu particulier puisqu'il a un peu troublé le, les calculs d'incidence puisqu'il y avait beaucoup de tests qui étaient faits. Donc, on artificiellement, on, on augmentait à la fois l'incidence et ça avait des effets un petit peu particuliers. Donc, on voit bien cet effet rebond un petit peu de Noël. Et puis, cette montée de nouveau, cette montée lente euh, jusqu'à ces derniers euh, prélèvements qui sont, euh, qui sont plutôt euh, très élevés euh, et qui suivent bien cette euh, augmentation de, de, de l'incidence. Euh, en Ile-de-France. Alors ça, c'était une courbe, c'était un petit peu la première courbe qu'on faisait, qui était une courbe ba basée sur, les, sur la valeur moyenne. Euh, L'équipe de mathématiciens a beaucoup travaillé en incorporant, alors comme je le mets juste après, en incorporant ben, la taille de la station, le flux, c'est-à-dire la, la quantité d'eau de, usée qui arrive, euh, et puis euh, en faisant un lissage mathématique assez poussé, hein, donc des, je vous ai mis pour, pour la petite histoire que c'est un filtre de Kalman, ça permet de, bien, euh, de, de, de mieux voir la, la dynamique et de mieux suivre le, le, le, le caractère... Euh, euh, la dynamique de, de l'expression virale de, dans, dans les eaux usées. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a cette nouvelle courbe qui, euh, par rapport à l'ancienne courbe que j'ai remis en euh, suit bien la même dynamique, mais est un petit peu plus euh, précise. Et ça permet eh ben, de produire ces rapports au Bépine hein, que vous avez euh, disponibles sur le site euh, réseau Bépine, euh, qui, pour euh, vous pouvez bien les présenter, vous avez sur chaque station les, les valeurs de, de chacune des stations par ces petits points orangés. Vous avez la, la, la dynamique régionale sur la courbe rouge pointillée, euh, et chaque valeur de station est, est exprimée avec une, une valeur de qualité. Si, elle est, euh, si le rond est, est plein, c'est qu'on a les indications sur le, la, le volume. S'il si est, si il est, il est vide, euh, c'est qu'on attend encore des données de l'exploitant pour euh, améliorer un petit peu le, le, la modélisation mathématique de l'expression. Vous avez en dessous les données sanitaires au niveau de l'île de France et au niveau de, du territoire plus local euh, de Paris. Euh, et donc ça nous permet, avec deux prélèvements par semaine, de euh, faire un suivi, euh, un rapport hebdomadaire sur chacune des stations euh, dites mères, donc les stations principales, et euh, de, de faire un, un, un bilan qu'on transmet aux ARS euh, et, et aux différents ministères qui ont financé le projet, sur est-ce qu'on est dans qu une situation stable, de croissance ou de décroissance, avec deux pas de temps, le pas de temps à 7 jours et le, le pas de temps à 30 jours, et il y a une autre information importante, dès qu'on est sur un niveau fort ou faible, et on voit qu'actuellement on est sur un niveau fort avec une, une forte, enfin une, une stabilité ou une petite croissance, euh, sur, euh, sur sur l'île de France. Alors on n'est on plus en expression en unité génomique, hein, en passant la courbe, comme vous l'avez montré tout à l'heure, on est sur un, un indicateur euh, qui permet de comparer les différentes régions entre elles. Et euh, par exemple ici vous avez la situation marseillaise où on voit que euh, on a un, un type de courbe, une allure, une dynamique un petit peu différente que de, que dans la région île euh, de France. Voilà, et donc ça c'est la carte de la, je dirais de la, la, la météo, euh, avec bien la le, le la taille de la station, la couleur qui, qui montre à quel niveau des, de, de, de station on est, et la petite flèche qui vous dit est ce qu'on en est dans les, depuis sept jours sur une, une augmentation, une diminution ou, euh, ou une, une réduction. Voilà, donc un petit peu pour cette présentation. J'espère que je suis resté dans les temps, euh, mais on répondra sinon aux questions derrière. Donc on a, euh, en ce temps assez court, développé ben, 11 plateformes d'analyse euh, euh, réparties sur euh, différents laboratoires euh, suite à, à ces trois EIL. Et euh, au 10 mars, j'ai regardé dans la base de données, on a 3600 analyses euh, qui ont déjà été faites sur 160 stations, donc à 130 Station mère plus une trentaine de, de points de recherche euh, qui, ont, qui ont été ajoutés euh, et on essaye de, de, bah, de, de travailler les outils statistiques pour euh, bah, affiner les niveaux de vigilance euh, qui seront probablement beaucoup plus utiles euh, en période de décrue et en période de, de, de répartition moins homogène du virus que, que ça ne le l'est actuellement où on a quand même une situation euh, je dirais assez bien connue avec euh, avec ces trois régions très à très fort euh, très forte euh, incidence et c'est surtout un projet assez assez complexe puisqu'on associe un grand nombre d'acteurs, que ce soit les nationaux, le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, et puis les, les agences régionales de santé et Santé publique France, et puis plus local avec les, les maires, les régions, différentes agences de l'eau qui ont lancé ou participé au projet, et puis bien sûr les opérateurs de stations d'épuration qui participent activement en nous fournissant les échantillons d'eau usée. Voilà, donc pour rappel, le réseau Bépine, voilà, c'est de paris c'est Sorbonne Université, le CNRS et l'Inserm, l'Université de Lorraine, l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées, qui a beaucoup travaillé avec nous sur les, le caractère euh, viable des virus dans les eaux usées, et puis euh, l'équipe de euh, l'IFREMER à Nantes. Voilà, donc c'est euh, Laurent Moulin, Sébastien Gonzer, Jean-Marie Mouchel, Yvon Madet et euh, Vincent Maréchal, et Christophe Gonzer, Michael Bonny et Soisic-le-Guyadet, sont les membres du, du comité scientifique d'Aubépine, que vous pouvez nous joindre sur ce, sur ce mail-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et que surtout que j'étais été clair. Euh, mais n'hésitez pas, je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà. On m'a entendu J'ai tout perdu. Euh... Oui, je pense que c'est bon. Merci euh, merci <rire> beaucoup euh, Laurent. Alors je crois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qu'on peut vous poser directement oui. parce que ça s'adresse vraiment bien à bien à vous. Alors il y avait déjà une première question savoir quel, était le labora, quel est le laboratoire de Nancy qui a été associé. Alors associé à, à, si de... à la fin. Euh, alors, à c'est l'équipe de Christophe Ganser, hein, C'est pas le LHN, donc c'est l'équipe de Christophe Ganser euh, et, et Isabelle Bertrand, donc c'est euh, une équipe de recherche, et le LCPME, c'est euh, l'équipe de recherche euh, de l'Université de Nancy-Lorraine, qui travaille sur le, la chimie et, de, et la microbiologie de l'eau. Euh, sur la région parisienne, c'est une plateforme commune hauts paris sorbonne université hein, qui est hébergée par paris sur le site d'Ivry. Euh, qui réalisent euh, peut-être euh, presque 50% des analyses du réseau. Et puis après, il y a d'autres équipes réparties à droite et à gauche. Euh, et puis, on essaie de faire entrer des LDA dans le, dans le réseau. Voilà. Après, il y avait une question assez générale, je pense, qui est euh, pourquoi cet outil ne bénéficie pas d'une gestion euh, nationale et pourquoi n'a-t-il pas été intégré dans les indicateurs euh, nationaux alors, euh, alors je, je, je, c'est une, une très bonne question. Alors je, je pense qu'il y, y a quand même un, un, un début de pilotage national, hein, puisqu'on a des... Obépine est un peu en charge du, du, de monter ce projet. Euh, et et j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur, sur les, les initiatives, euh, alors soit publiques des marins-pompiers, soit euh, plus privés de Suez et Veolia. Euh, c'est des, des initiatives qui sont euh, qui sont en dehors Euh On leur a demandé de ne pas, euh, de pas mélanger les deux sujets. Il y a un sujet de recherche où on essaye d'être... Euh, de, de, de prouver, de publier ce que l'on dit et ce qu'on fait. Euh, il y a des initiatives plus, je dirais, plus commerciales, alors euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Euh, je, je crois qu'il faut faire attention à, à l'usage qui est fait de ces, ces méthodes de suivi. Euh, quand on est sur des gros volumes d'eau, euh, on a une vision bien moyenne, on a une vision moyenne, enfin, bien moyenne, une vision moyenne, on. on, on on est un peu indépendant de l'effet qu'il n'y ait qu'une personne sur deux qui excrète du virus et puis des fluctuations inhérentes au réseau. Plus on est sur une petite taille, plus il faut faire attention puisque on va être dépendant de plein de choses. Par exemple, les gens qui veulent suivre les écoles, je trouve que c'est une idée qui pourrait être intéressante, mais il faut faire attention, il est quand même très rare que les enfants aillent aux toilettes à l'école. Et donc, c'est pas forcément un... Je pensais que c'était juste une idée reçue, mais c'est vrai, il y a plusieurs études qui l'ont montré. Donc, donc voilà, c il faut réfléchir où c'est qu'on met son énergie. Et on ne pourra pas suivre toutes les écoles, toutes les, toutes les 36 000 stations d'épuration de France et, euh, et autres. Donc, il faut, il faut faire attention. Voilà. J'espère que ça répond okay, un merci. peu à la question. Eh et bien, et, et si c'est intégré oui. puisqu'on rend nos données à Santé Publique France euh, et aux ARS qui euh, qui euh, ont une base de données euh, à eux sur ces sur ces données-là. Alors, c'est vrai qu'elles communiquent moins dessus. Probablement parce que c'est un indicateur un peu nouveau et que la communication dessus, elle n'est pas facile, puisque euh, c'est n'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude. Mais enfin, c'est probablement pris en compte comme l'un des nombreux indicateurs qui leur arrivent. Euh, et en tout cas, ils ont les informations, donc il faudra mieux il mieux voir avec eux. Mais voilà, l'information est montée et elle est partagée, elle est ouverte à tout le monde. Oui, d'ailleurs, j'ai mis dans le, le chat le, le lien pour accéder directement à la plateforme d'obépine de façon à pouvoir, euh, avoir accès aux, aux données corrigées que vous avez mises en quelques temps. Euh, sinon, sur la méthode, il y avait différentes questions aussi. Comment passer de concentration au virus dans les eaux usées à l'indication sur le nombre de personnes positives et quel est le type de lissage statistique qui est utilisé alors, euh, alors on, pour remonter d'une concentration à un nombre de personnes, c'est très compliqué. On essaie de monter des. On a monté un, une cohorte avec les gens de, de l'armée pour essayer de, de suivre un petit peu l'excrétion moyenne. Et finalement, il y a assez peu d'études qui regardaient la concentration dans l'excrétion et elles sont surtout très disparates. Euh, donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire une relation un petit peu statistique et mathématique entre bah, le nombre à l'incidence, euh, mais qui n'est qu'une représentation imparfaite du nombre de gens vraiment malades, et euh, la concentration dans les eaux usées. Donc là, on a quelques quelques modèles d'excrétion, euh, mais euh, c'est un peu artificiel de remonter euh, au nombre de gens vraiment malades. Euh, donc c'est pour ça qu'on a choisi cet euh, indicateur sans unité, hein, qui sont euh, gradués de 0 à 150 en unité Bépide, on les appelle comme on veut. Alors c'est un lissage assez... Euh, que je maîtrise très mal, parce que je suis pas mathématicien, mais que l'équipe d'Yvon Maday maîtrise bien, c'est un filtre de Kalman, backward-forward, donc euh, qui permet de lisser euh, les valeurs aberrantes et d'avoir quelque chose d'assez de, de, significatif, euh, qui prend en compte, euh, bien sûr, l'incertitude de la mesure, la répétabilité, les incertitudes à un laboratoire et tout un tas de paramètres mathématiques euh, dont je vous parlerai sûrement très mal. Voilà. Ok, merci. Euh, sinon, il y avait également des questions sur, euh, si vous aviez vu l'impact des rejets médicamenteux ou des industriels sur la régression et le développement du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées, du coup, est-ce que, euh... euh, que les médicaments agissent euh... Alors on euh, ben ne je on sait pas trop euh, ce qu'on c'est une bonne question euh, ce qu'on qu on, on a surtout intéressé à la pluie parce que c'était un des, des, des principales remarques qu'on avait, quand il pleut ça avait forcément un effet d'illusion. Euh, alors on s'est rendu compte que finalement les volumes étaient quand même les volumes pluie traités en Ile de France, en tout cas bon, l'année où on a suivi était quand même finalement assez raisonnable il et avait pas une influence très importante euh, sur, euh, sur euh, ce qui arrivait sur un prélèvement moyen alors, sur du ponctuel ça se jouerait beaucoup mais sur un moyen c'est rare qu'ils pleuvent une journée entière avec des volumes gigantesques. Euh, et donc la correction est finalement pas très importante hein, quand on prend en charge le volume plutôt que le, le, enfin, la Voilà, le flux plutôt que la concentration. Euh, et sur les médicaments, bah, je ne sais pas, j'ai pas, pas de réponse. Euh, probablement que dans les stations qu'on suit, il y a des industriels qui rejettent, mais on n'a pas de on n'a pas observé d'endroit où la relation nombre de personnes, enfin, l'incidence concentration était totalement euh, fausse. Voilà, des fois il y a des choses bizarres, mais c'est jamais tout le temps sur une même station. L'industriel, il rejetterait tout le temps, donc on aurait quelque chose d'assez logique dans le temps. Euh... Alors sinon, il y avait aussi une question sur le temps euh, de réponse entre le moment du prélèvement et le résultat de l'analyse. Alors sachant qu'effectivement, euh, il y avait aussi des questions sur, euh, sur, euh, sur le temps entre l'émission de virus dans les cellules avant symptômes et euh, après euh, les premiers symptômes. Et du coup, comment on fait pour mettre tout ça en, en relation alors, euh, j j sur le délai d'avance qu'on a, alors on fait qu'une analyse en PCR. Hein, comme ça, je réponds en plus à une question que j'ai vu passer. Donc, il n'y a pas de de méthode en culture cellulaire, oui. euh, parce que personne n'a réussi à isoler du virus viable dans les eaux usées et qu'en plus, la méthode, comme c'est un virus qui se manipule en laboratoire P3, euh, il faudrait travailler les échantillons dans des laboratoires P3, et c'est un petit peu euh, long et compliqué. Voilà. Euh, donc, le, la méthode PCR nous permet d'avoir une réponse entre le prélèvement et euh, l'analyse entre entre 3 et 5 jours, euh, le temps de transporter l'échantillon et de faire la qui est en elle-même assez rapide. Euh, ce qu'on a pu voir, nous, alors c'est que euh, le, le temps d'avance est probablement très dépendant d'un certain nombre de choses, de, de notamment de, euh, dans quelle phase épidémique on est. Quand on est sur une phase, de qu'on a un niveau très très faible et quasiment difficilement détectable de la circulation virale, on a beaucoup d'avance puisque quand on voit du virus circuler, il n'y a pas encore eu d'alerte sur le système sanitaire, euh, il n'y a pas eu d'augmentation et d'explosion parce que à cette époque-là, c'est probablement des gens en bout de santé qui sont malades, c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui sortent dehors. Donc, on n'avait pas, euh, on n'avait pas d'effet sur le système sanitaire. Mais nous, on avait déjà une circulation du virus dans les eaux usées. Euh, dans la période de laquelle on est, où le virus circule partout à forte concentration partout, on a peu ou pas d'avance, euh, parce que ben, quand il y a un cluster qui s'allume, il correspond à un cluster qui s'est quelque part. Donc, on n'a pas de, on a du mal à avoir quelques jours. On dit que les, les hum, les cassures de pente ont peut-être quelques jours d'avance, mais il faut savoir que les indicateurs eux mêmes étant lissés sur sept jours, euh, et ça doit probablement lier au fait que la, pareil, quand euh, même d'un point de vue sanitaire, sur les données sanitaires, il y a une diminution de l'incidence, on la voit qu'au bout d'un enfin il faut un certain temps pour qu'elle soit franche, puisque euh, on, on a toujours ce phénomène de week-end qui oblige à lisser les données sanitaires sur un, sur un certain nombre de jours. Donc euh, le l'avance, euh, je pense qu'actuellement on en a peu ou peu ou pas, et par contre, quand il y a très peu de virus, on en a beaucoup plus et nous on a vu trois semaines. Ok, merci. Alors il y a une autre question aussi sur le taux d'incertitude de la méthode d'analyse pour un indicateur de présence euh, qui est donné dans une échelle euh, entre 0 et 150. Quel est l'intervalle je... de confiance que vous avez Alors, sur, euh, sur, les, sur les données c'est une excellente question, euh, je, je sais la donnée en unité génomique par litre, euh, en gros on est globalement sur du, sur du 2CT donc c'est du 0,5 log euh, on a on a un phénomène d'élasticité de l'indicateur qui permet qu'une valeur très élevée ou très forte ne va pas totalement euh, faire exploser le, le, la courbe parce que on on, on prend les données d'avant pour faire euh, fluctuer la courbe euh, donc on sait qu'une PCR en gros c'est 0,5 log euh, en, entre deux laboratoires c'est un petit peu plus élevé bien sûr, c'est une étude euh, Inter-laboratoire est plus grande qu'un statut intra-laboratoire, ce qui est logique. Euh, L'indicateur le, le, 0,150 est assez précis puisqu'il prend en compte tout ça pour essayer de réduire, le, réduire, le, réduire le, la phrase. Mais c'est pareil, enfin, je pense que quand on si quelqu'un qu'il a 148 et que la station d'à côté est à 145, euh, c'est la même valeur. Il hein, n'y a pas de trois unités au BPIL, on va dire, euh, n'ont pas, euh, pas une grande précision. C'est plus la dynamique, le niveau. On est à des niveaux forts euh, et est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend qui sont importants que le, le niveau euh, 140, 132 qui, qui en eux-mêmes sont informatifs mais pas, euh, pas comparables. Ils sont comparables mais pas si comparables que trois chiffres par la virgule. Quoi. Voilà. Okay. Alors sinon il y avait une question assez générale aussi sur euh, la constitution du, du réseau et le choix des stations euh, puisqu'apparemment certaines régions ne comportent pas de stations suivies. Et donc, est-ce qu'il y a une explication à... Est-ce que c'est euh... un choix ou est-ce que c'est <rire> un état de fait Alors, on a essayé. Alors, dans dans l'analyse statistique euh, qui a été faite pour choisir les 150 stations, bah, je vous disais, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été pris en compte. Euh, et donc, normalement, on avait 150 stations très euh, statistiquement représentatives de la population euh, euh, française. Euh, on avait identifié des endroits où il y avait des trous, donc il y a des des corrections manuelles qui ont été faites, normalement toutes les régions ont un, un certain nombre de stations, alors il y en a une qu'on a moins d'autres, euh, et en plus celles qui ont plein de toutes petites stations, c'est plus compliqué, parce que comme effectivement on avait un critère, parce qu'il nous fallait que ça soit plus de 30 000 équivalents, on avait décidé de tabler sur du supérieur à 30 000 équivalents habitants, et donc il y a des, des, des, des endroits où ben, ils ont beaucoup de stations de petite taille, donc euh, malheureusement ils ont été un peu euh, un peu sous... Servi. Euh, en plus, il y a quelques publications scientifiques, notamment américaines, qui montraient que dans les pe plus petites stations, on avait plus de mal à avoir une bonne dynamique. Le plus c'était grand, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus l'effet moyen est, est propre. Euh, donc, euh, donc on avait voilà, deux choix, décider décidé de ne pas les prendre et euh, on essaie de le corriger actuellement. On travaille avec euh, euh, différents exploitants de stations un peu plus petites pour essayer d'en prendre un peu plus de ce niveau-là. Normalement elle devait arriver dans un second temps, mais après on n'avait pas une somme non plus gigantesque pour suivre toutes les stations du monde, donc euh, on essaie de faire au mieux euh, pour en appliquer. Alors normalement, il n'y a pas de station, il euh, n'y a pas de région sans station, mais si on avait qu'on avait par hasard raté, faut pas hésiter à nous le dire ou nous appeler pour nous pour nous, nous souligner. voilà. Ok. Donc deux, des questions aussi sur justement les données, euh, pour être bien sûr que les données sont en open data, et puis quelle est la fréquence de mise à jour euh, des rapports que vous avez sur la sur le site euh, Réseau VPN oui. Est-ce que ça dépend en fait des gestionnaires? Est-ce qu'il y a une ligation? Oui. Alors, c'était un. La, la, la, la mise... Alors, c'était une, une très très longue question qui a pris beaucoup de temps. Alors, moi moi, mais plus à mes collègues euh, Sorbonu. Euh, la gestion en open data, bah, c'était une demande très rapide du gouvernement de mettre toutes les données en open data, sauf que, euh, en parallèle, euh, les, les exploitants des stations d'épuration, ils n'avaient pas tous forcément envie que leurs données soient en open data. Donc on a été on a vu avec eux pour euh, les ouvrir. Donc on a convenu que euh, ils avaient les données euh, dès qu'elles sont disponibles, le rapport est transmis aux opérateurs au ministère, aux ARS, on euh, dit qu'elles sont disponibles, et qu'on a un délai de 72 heures avant de la mettre à disposition du grand public sur le Réseau Bépine. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, c'est un tout petit peu plus complexe. Euh, on nous a signé plusieurs fois que le, le, le site Réseau Bépine n'était pas toujours tout à fait à jour. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un problème plus technique qu'une qu réelle volonté. Euh, donc euh, s'il y a des si des fois c'est très en retard, on essaye de on essaie de les mettre à jour le, le plus vite possible. Alors, comme je vous le disais, on doit être 8 ou 10 dans Obépine, donc parfois il y a un petit peu des délais et les, les, les journées sont très longues, donc il peut y avoir des un peu des ratés, mais c'est vraiment pas une volonté, c'est pas fait exprès. Normalement, 72 heures après la réalisation du rapport, c'est disposition du grand public, pendant ces trois jours avant, c'est réservé à l'exploitant, à la collectivité qui gère, qui nous indique à qui l'envoyer et aux, aux autorités sanitaires. Oui, alors sachant que, pareil, pour la rédaction du rapport, si j'ai bien compris, il y a quand même tout un travail qui est réalisé par euh, l'équipe mathématique de façon à lisser euh, un certain nombre de, de données et de contextualiser euh, les métadonnées euh, qui peuvent aller avec euh, juste la simple mesure euh, que vous pouvez réaliser, en fait. C'est ça, oui, oui, le c'est... Pardon, excuse-moi, vas-y. Euh, oui, donc du coup, ça correspond aussi à d'autres questions que, qui, qui apparaissent là, sur le sur le chat sur la mesure, euh, sur les problématiques de puviométrie, sur des mesures complémentaires pour normaliser euh, la, la, la mesure euh, PCR en tenant compte des, des dilutions, des variations, effectivement, entre week-ends. Euh, pas week-end, les différentes heures, euh, etc. Et donc il y avait une question d'avoir si euh, si une corrélation avec les colifages ou les écherichards euh, colis euh, permettrait pas d'avoir euh, quelque chose d'un peu plus fin euh, sans, euh, sans lissage. Alors, c'est pareil, c'est une bonne remarque, il y a des gens qui, euh, qui l'ont fait, il y a plusieurs publications qui ont montré. Alors, Ecolis, ça marche assez mal, hein, parce que le, le, le, le, le devenir d'indicateur de, fécaux vis-à-vis du devenir des virus, c'est quand même très, très différent, C'est pas la même taille, ce pas la même caractéristique physico-chimique. Euh, par contre, euh, les gens ont utilisé les crasses phages, qui sont euh, probablement le meilleur phage, indicateur de, de contamination euh, humaine, et qui en plus a une dynamique de phage, donc qui est quand même plus proche qu'une dynamique de virus. Euh, et donc quand on, on pourrait faire un lissage en utilisant les crassages, euh, sauf que ça nécessitait de faire des analyses supplémentaires, euh, et, donc, euh, et donc il a été décidé de rester plus simple et de se baser sur les paramètres physico-chimiques des stations, et notamment les volumes. Mais on va rentrer dans l'exploitation le, des résultats, les paramètres physico-chimiques des BO, des CO, euh, pluviaux, etc., qui permettront de passer au niveau 3 sur 5 de certitude des résultats. Euh, mais oui, non, ce serait, si on avait vraiment le temps et, et, et, et le, le nombre de bras suffisant, une correction par les phages euh, serait sûrement très pertinente. Ok, merci. Alors, une dernière question, enfin, der deux dernières questions euh, assez générales avant de laisser passer la, de laisser, euh, la parole à l'équipe de la Ville de Paris. Donc, euh, alors, c'est une question aussi justement qui, qui va intéresser la Ville de Paris, c'était sur les intervenants en égout et ce qu'ils doivent s'inquiéter euh, pour contracter le virus, et moi j'avais une question euh, assez générale à laquelle on n'a pas répondu euh, sur l'eau potable et sur la consommation d'eau potable vis-à-vis -vis de Covid de façon à rassurer alors je j'ai pas eu de chance, ça a coupé juste, justement alors sur l'eau potable il y a vraiment un ah, problématique. Mais, mais non c'est peut-être moi peut-être ma connexion. Sur l'eau potable si j'ai bien compris moi la question il n'y avait, y avait y a pas de il avait pas de, de, de, de sujet particulièrement hein. déjà les stations d'épuration euh, ont éliminé euh, on va dire les virus habituels c'est 1,5 à 2 log donc on va avoir du virus dans l'eau d'environnementale ça y a du virus du génome viral dans les eaux environnementales, ça c'est à peu près logique on en trouve, euh, mais c'est un virus qui est extrêmement sensible au traitement des infections, désinfection, hein, UV, chlorozone, il n'y a aucun problème, donc vraiment le, le, le, le questionnement de l'eau potable était une non-question, euh, euh, ça s'était souligné très vite par l'OMS et les, différents, euh, les différentes entités qui travaillent sur le, la partie eau potable, donc vraiment on il n'y a, a aucun souci sur l'eau potable, euh, et la première question par contre je l'ai ratée, euh, si vous la répétez, euh, la, la question, c'était sur les problématiques de, des, des intervenants euh, ah. égouttiers et si eux avaient un, ah. euh, si ah. avaient un risque pour pour leur santé de contracter le virus juste par la présence euh, ah. euh, d'êtres humain euh, ouais. en contact avec des eaux dans lesquelles on peut ouais, avoir ouais. un virus plus ou moins infectieux. Alors, je, je, Christophe Dalloz aura peut-être une réponse plus... plus. Oui, je pense, je pense plus, que ce sera peut-être plus pour... ouais, Mais, <rire> mais, mais je, je vous fais juste la mienne, parce qu'on a quand même beaucoup réfléchi à la question, on a répondu. Nous, ce qu'on pense, c'est que euh, le génome viral qu'on trouve est en très grande euh, majorité du virus non infectieux, c'est du génome non infectieux, Vous savez que c'est un virus enveloppé, et quand il perd euh, son spike, donc sa, sa fameuse protéine spike, elle est abîmée et qu'il a perdu sa membrane, il n'arrive plus à infecter des cellules euh, euh, des, des, des, des cellules humaines, donc il est probablement sous cette forme-là, le génome est protégé pour pas être dégradé tout de suite, mais il n'est pas capable de, de, de se reproduire. Euh, néanmoins, je, et, et en plus, enfin, je veux dire, les eaux usées, c'est déjà un milieu très insalubre, euh, et en enlevant la problématique du SARS-CoV-2, on l'a démontré avant, il y a du neurovirus, il y a des cryptos, il y a des gerdias, euh, il y a des euh, leptospires, il y a tout ce qu'on peut imaginer, euh, donc il faut garder ces EPI, faire attention quand on est sans égout, mais le rajout du génome de SARS-CoV-2 absolument pas changé la, la, la, le risque qu'on pouvait avoir déjà avant en travaillant avec des eaux usées, il est resté, pour mon avis personnel, le même. Voilà. Mais Christophe aura peut-être euh, des compléments à ajouter. Ok, euh, merci beaucoup Laurent pour toutes euh, ces informations, et cette présentation est très dynamique et très instructive. Euh, du coup, je vous propose de laisser la parole à Agnès euh, Lefranc et à Christophe Dalloz pour la deuxième partie. Euh, et donc euh, la, la, la vue du côté opérationnel. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas. Donc Christophe, euh, si tu peux partager la présentation, mais là, je suis perdu. Bon, les, les, les égoutiers faisaient effectivement une excellente transition entre les, les deux présentations. Euh, et enfin, comme l'a dit euh, Laurent, je pense que le, le plus important c'est qu'effectivement euh, de toute façon en routine et à cause des autres risques euh, et chimiques et biologiques qui sont présents dans les égouts il y a tout euh, un tas de dispositions euh, à la fois en termes d'équipement de protection individuelle et de mode opératoire à l'entrée et à la sortie d'égouts qui euh, visent à garantir la protection de la santé des intervenants hein, sous le contrôle de, de Christophe euh, donc euh, on va avec Christophe essayer de vous présenter euh, ce qui a été fait spécifiquement sur la ville de Paris alors qui est tout à fait connexe à ce qui a été euh, et ce qui est fait dans le cadre d'Aubépine qui vient d'être présenté par Laurent et qui se fait en collaboration étroite avec de euh, paris et l'équipe de Laurent euh, mais qui a été, euh, sur la base des enseignements et, et des connaissances euh, acquises dans le cadre d'Aubépine, essayer de mettre en place un dispositif spécifique euh, aux besoins de la Ville de Paris, en particulier euh, permettre d'orienter les, les actions de la Ville. Donc, diapositive suivante. Euh, donc, voilà, euh, non, euh, yep. voilà, donc déjà pour dire, euh, effectivement, euh, Laurent a présenté l'historique sur le SARS-CoV-2, cette idée de surveiller la présence de virus dans les eaux usées pour savoir ce qui se passait entre guillemets en surface, elle n'est pas totalement nouvelle, puisque dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite, ça faisait partie des recommandations de la Commission nationale euh, qui suivait ce, ce sujet d'éradication de la polio dès 1998, et en particulier dans la ville de Paris, et j'ai vu que parmi les participants euh, qui est assisté à, la, à ce webinaire, il y avait des acteurs qui étaient présents à l'époque qui pourront euh, compléter euh, si besoin. Dès 1975, le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris effectuait des recherches virales du virus de la polio dans euh, les eaux usées pour euh, suivre et détecter éventuellement euh, la, la circulation euh, du virus de la poliomyélite dans les, les populations qui desservaient, entre guillemets, les, les points de prélèvement. Voilà, donc ça c'est pour le, le petit aspect historique. Donc, diapositive suivante et je te laisse la parole, Christophe. Euh, du coup, je vais en profiter pour revenir sur deux, trois petites questions. Mais alors, effectivement, on a travaillé quand Haut-de-Paris nous a. Euh, prévenu et informé euh, qu'il avait commencé à avoir des résultats, donc si je reprends un peu d'historique sur euh, sur la présence du Covid, il l'a regardé à deux endroits, donc j'en profite pour rebondir sur une des questions. Euh, il l'a regardé sur, Haute -Paris a regardé ça sur l'eau non potable, euh, donc c'est l'eau non potable qui nous sert à arroser, euh, qui nous sert à nettoyer les rues au départ, et puis il l'avait a, a, regardé effectivement au niveau des stations d'épuration. Donc, nous, on s'est dit que c'était intéressant de faire ce, ce suivi au niveau, au niveau parisien avec une toute première préoccupation. Et là encore, je vais embrayer sur quelques questions et peut-être euh, avoir un, un discours un tout petit peu différent de celui que Laurent a donné sur le caractère infectieux de, en égout. C'était euh, une très grosse préoccupation de nos agents euh, que de savoir si le, le virus était... Euh, infectieux quand il travaillait en égout donc je, je fais une toute petite digression sur la carte qui est juste après voilà et sur ce que c'est que le réseau d'assainissement parisien puis je reviendrai après sur la, la présentation précédente donc en fait le réseau parisien je, je pense que certains d'entre vous le savent mais peut-être pas tout le monde il est entièrement visitable hein, et donc ben, il sert aussi de galerie technique et donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui y interviennent hein, les équipes de la ville de Paris c'est c'est un peu moins de 400 personnes. Euh, et puis, euh, puis, il y a également des entreprises qui interviennent, qui travaillent pour notre compte, mais aussi tous les, les câbles opérés, enfin tous les gens qui posent des câbles dans le réseau d'égouts euh, qu'on a autorisé à laisser poser des câbles. Ce qui fait que tout le monde se posait la question, effectivement. La toute première question que nous, historiquement, on s'est posée, c'est euh, euh, quel risque pour les gens euh, Donc, on a mis beaucoup de temps à avoir la réponse parce que ben, Laurent Moulin l'a expliqué. Euh, euh, il fallait qu'ils trouvent les réponses et ce n'était pas simple, il fallait faire travailler les laboratoires, ils ont mis tout un protocole de recherche et puis au bout du compte, on a réussi à rassurer, et, mais nous on est des exploitants, on aime bien oui ou non et, et, et, et, et, et malheureusement, le, le oui à 100% n'est pas garanti Laurent l'a expliqué, c'est très probablement pas infectieux et on n'est pas tout à fait sûr qu'il n'y ait aucune trace donc ça a été un gros sujet de discussion pendant toute euh, pendant pendant pendant presque huit mois entre nos agents, nos représentations, nos représentations et puis des entreprises extérieures qui nous posaient cette question. Donc, si je reviens arrière, un peu trop. voilà, donc la première phase, ça a été une phase test euh, où on a commencé à mettre en place euh, du, euh, des prélèvements. Euh, donc, c'était des prélèvements ponctuels. Donc, euh, ça a été fait avec des équipes de, de la ville de Paris hein, qui interviennent Déjà par ailleurs sur le contrôle des rejets, euh, euh, non, tout ce qu'on appelle non domestiques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, euh, tout ce qui est restaurant, euh, station-service, euh, euh, pressing, etc. Et, euh, et donc, bah, d'abord, ils ont appris à le faire, bon, ils connaissent les techniques de prélèvement, et puis on s'est organisé avec Côte-Paris pour, euh, pour, bah, pour avoir un temps de réponse qui au départ était euh, un peu trop long et qui maintenant, pour répondre à la question qui a été posée en passant, est de l'ordre de, de deux jours. C'est-à-dire qu'on fait le prélèvement, on l'amène le midi, de paris fait l'analyse et, euh, et pas toujours le lendemain, mais le surlendemain, on a la réponse. Euh, et donc, on, on, est, on a commencé avec dix prélèvements. Après, on s'est dit que ça valait le coup de... Euh, comme on n'avait toujours pas la réponse sur le caractère infectieux, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer de, de sectoriser le réseau. Alors, je vais revenir sur la carte à nouveau euh, parce qu'en fait, le réseau euh, d'assainissement Bon, c'est 2000 km, tout est maillé et il coule, euh, j'allais dire, tranquillement vers le nord-ouest. Les prélèvements, les faibles, ça répond à des questions qui ont été posées en passant euh, très largement en temps sec. Donc le sujet de dilution, même s'il n'est pas euh, absent, il est, même, euh, il est quand même très faible parce que les prélèvements qu'on fait se font en temps sec et donc quand il ne pleut pas. Et donc principalement, j'allais dire à, 90, à 98%, euh, euh, par les eaux usées, même s'il y a quelques eaux parasites, mais prin principalement par les eaux usées. Et on a voulu mailler ce réseau pour avoir des bassins versants, où en fait, euh, euh, on avait un endroit euh, euh, du SARS-CoV-2, et puis un autre endroit, on n'en avait pas. Bon, au moment où on a fait ça, euh, très vite, on s'est fait submerger par la présence du Covid sur tous les points, et, euh, et, faut, bon, et, et tenir à la cadence à laquelle on était euh, un nombre de points de prélèvement aussi important, euh, ça, finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Et donc, on a décidé de, de re-réduire à nouveau, donc là, je vais revenir à voilà, on a, on a décidé, de, à à, après l'été 2020, de re-réduire à nouveau à, en, en gardant un historique, parce que c'est important d'avoir un historique de données, de pouvoir comparer les données parisiennes aux données de, sur l'île de France, mais aussi de, euh, ben de, de, de, de, permettre, à, de permettre aux agents... Euh, euh, qui ne sont pas très nombreux dans hein, cette équipe ils sont une, une, dizaine de, une douzaine de personnes à refaire le reste de leur activité qu'ils avaient dû arrêter euh, et puis ben, début d'année euh, je vais repasser la parole à Agnès donc on, on a lancé un, un protocole plus ciblé non pas qui cherchait à sectoriser des bassins versants euh, et couper le territoire parisien en 20 morceaux euh, euh, ce qu'on arrivait mal à faire parce qu'en plus les bassins versants s'emboîtent les uns dans les autres mais euh, ensuite à, à, à se diriger vers un suivi plus ciblé. Merci beaucoup. Alors euh, effectivement, là, le, après euh, cette, euh, ces ensembles d'éléments, et euh, au regard euh, également de ce qui avait été montré euh, par Aubépine sur euh, la capacité d'anticipation lorsque la circulation des virus est faible, pour euh, dans, donc la capacité d'anticipation des variations qu'on observe en surface à partir de l'analyse des eaux usées euh, et compte tenu du fait que la ville de Paris met en œuvre des actions de prévention, de dépistage, de, prie, de prise en charge, que ce soit au travers de l'offre soins, de la vaccination, de la sensibilisation aux gestes barrières, aux comportements visant à, à prévenir la diffusion du virus ces deux éléments mis ensemble euh, mettaient en évidence un intérêt pour la ville de Paris de disposer d'éléments de connaissance qui permettent euh, d'anticiper de façon spatialisée les évolutions temporelles de l'épidémie pour adapter au mieux ces actions de santé publique auprès des Parisiens et des Parisiennes. Donc, diapositive suivante. Donc ça c'est le pourquoi, c'était le pourquoi du dispositif de surveillance. Et donc si on veut avoir un dispositif de surveillance qui réponde à ce, ce besoin d'anticipation, bah, euh, il faut euh, prendre en compte un certain nombre d'éléments alors on voulait euh, cibler le dispositif de surveillance sur euh, les zones où il était susceptible d'être le plus utile. Et donc euh, on s'est interrogé euh, au risque par ailleurs d'exposition et de contamination euh, des populations vis-à-vis euh, -vis du virus, et puis au risque de survenue de formes graves. Et euh, en janvier 2021, contrairement à ce qui était euh, le cas au tout début de l'épidémie, on a quand même quelques éléments euh, factuels établis par des études épidémiologiques qui ont montré que le risque d'exposition au virus est plus élevé pour certaines activités professionnelles et euh, également en lien avec certaines conditions de vie, notamment euh, la densité d'occupation des, des logements. On sait par ailleurs, et ça c'est largement établi, que les inégalités sociales et environnementales sont associées à des inégalités de santé, notamment en termes de prévalence de certaines pathologies chroniques, et que ces pathologies chroniques sont pour certaines des facteurs de risque de survenue de formes graves de Covid. Et puis par ailleurs, euh, la ville de Paris, dans son action de lutte contre les inégalités de santé, euh, a des actions spécifiques et ciblées en direction des populations les plus vulnérables, et donc, euh, il ressortait de tout ça que le dispositif de surveillance fondé sur les analyses dans les eaux usées devait être pertinent pour des zones géographiques qui regroupaient ces facteurs, donc euh, une euh, certaine précarité, euh, une forte densité de, de population. Euh, par ailleurs, pour être utile à l'action en santé publique, il faut que ce dispositif permette une anticipation temporelle suffisante et adaptée aux différentes phases de l'épidémie. Donc il faut que la périodicité des prélèvements, la rapidité des analyses de laboratoire et de traitement des données soient adaptées afin de permettre cette anticipation. C'est-à-dire que si je caricature, mais s'il fallait trois mois pour avoir les résultats et ça a été bien identifié au travers des questions posées précédemment, on perd évidemment la capacité d'anticipation. Et puis, ça a été très bien montré par Laurent Moulin, la concentration en génome de SARS-CoV-2 en un point, elle est variable à l'échelle infrajournalière de facteurs qui sont tout à fait euh, euh, autres que la variation de la circulation du virus dans la population et qui sont liés au comportement. Hein. Je vais pas. Euh, J'ai vu aussi qu'il y avait des débats sur euh, le fait d'aller euh, aux toilettes à l'école ou pas. On peut parler euh, habitat-bureau avec des Parisiens qui se déplacent beaucoup et qui généralement, euh, alors peut-être moins en période de télétravail intensif, mais ne travaillent pas nécessairement à l'endroit où ils habitent. Voilà. Euh, et donc, euh, un moyen, et euh, Laurent l'a indiqué, de remédier à cette, ce problème, entre guillemets, de variation euh, infra-journalière, c'est d'avoir des prélèvements qui permettent d'intégrer sur une durée conséquente et donc plutôt des, des prélèvements sur 24 heures. Diapositive suivante, donc ça c'est pour les besoins. Voilà, mais on a également des contraintes, puisque euh, comme, euh, alors c'était sur la diapo suivante, c'est pas grave, euh, puisque comme l'indiquait euh, Laurent, bah, les analyses de laboratoire, ça consomme, du matériel et ça nécessite des moyens humains. Et donc, ce qu'il était possible de réaliser, c'était au maximum 20 points de prélèvement et 40 analyses par semaine. Euh, et prélever, ça consomme aussi également, comme l'indiquait Christophe, des moyens humains. Donc, on ne pouvait pas multiplier les points de prélèvement et on ne pouvait pas multiplier le nombre d'analyses. Donc, maximum 20 de prélèvement et 40 analyses à réaliser par semaine. Donc, sur, euh, en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, sur la diapositive suivante, vous allez voir l'identification des quartiers prioritaires. Donc, au vu de ce que je vous ai présenté précédemment sur euh, les facteurs qui représentaient une vulnérabilité vis-à-vis -vis, euh, de la circulation du Covid ou de la survenue de formes graves, il a été décidé de cibler les quartiers politiques de la ville, alors qu'ils sont des quartiers euh, préalablement identifiés sur un ensemble de facteurs euh, sociaux, démographico-économiques correspondent bien aux facteurs de vulnérabilité vis-à-vis -vis du Covid, complétés pour cette situation spécifique de, de l'épidémie de Covid par les iris, donc ces petites zones du territoire urbain, qui regroupent à la fois euh, un niveau de revenu faible et une forte densité de population. Donc vous avez entouré en bleu sur cette carte les quartiers politiques de la ville et euh, en rouge plus foncé, les iris qui sont à la fois dans le 25% des iris parisiens avec la plus, le plus faible niveau de revenus et le 25% de niveau de population plus élevé. Et c'est donc sur la base de ces territoires ainsi identifiés que euh, les points de prélèvement ont été mis en place. Et je repasse la parole à Christophe. Alors après, à partir de là, on a identifié donc les, les, les, les secteurs à surveiller. Donc on a... On a, mis en, on a choisi et mis en place les sites de, de mesure euh, et en, donc euh, ce que j'avais dit au départ hein, c'est qu'on a commencé par des prélèvements ponctuels et puis euh, vite on s'est aperçu que bah, le fait de faire 20 prélèvements ponctuels euh, pas tous au même moment bah, ça nous, enfin, on ne pouvait pas tirer grand chose de ces résultats c'est pour ça qu'on est passé euh, même si c'est plus chronophage à des prélèvements 24 heures et donc on a mêlé et on a conservé de l'historique de données parce que ça c'était intéressant donc, on a mêlé la surveillance générale, donc c'est les points de sortie de Paris qui étaient des points de prélèvement qu'on avait déjà, avec ces fameux quartiers euh, prioritaires donc, qui viennent d'être présentés par Agnès. Donc, euh, on en a identifié 13, on a mis en place, comme je viens de vous le dire, les prélèvements à 24 heures, et puis on est parti sur une fréquence accrue euh, avec l'idée d'avoir une réponse rapide, euh, avec l'idée d'avoir une réponse rapide et euh, en période de circulation intense que je vais vous montrer juste après, euh, euh, comme l'intérêt est plus limité à, à, à la détection rapide, on est revenu à un point de prélèvement, mais euh, on est maintenant organisé et prêt à redémarrer à deux points de prélèvement pour avoir, pour avoir la, cette fameuse réponse rapide qui permet de coordonner l'action euh, euh, de détection avec l'action que, que, que mettrait en place la ville de Paris. Juste un petit mot sur la qualification. Donc après, on a défini, on a défini euh, des zones, euh, des, des, des, des on va dire des, des, des critères de, qui partent de rien à signaler, euh, un début de vigilance, une vigilance renforcée, et puis euh, et puis on le verra sur les cartes après une vigilance, une vigilance encore plus renforcée. On l'a appelé vigilance absolue. Euh, où, euh, donc c'est basé non pas sur des seuils. Ça, ça a été un de nos sujets de discussion. Impossible, enfin difficile en tout cas de, de dire 10 puissance 5 unités de génome par litre, c'est peu, c'est beaucoup. Donc on a préféré se mettre en place des critères euh, qui font d'ailleurs l'objet de pas mal de discussions entre nous, euh, de rapidité d'évolution et d'augmentation. Et donc euh, en fonction de ces critères, on, on classe les zones prioritaires qu'on surveille et on a gardé nos, nos points de surveillance de référence qui correspondent à on va dire à 80 à 80 de Paris. Euh, donc bah, on actualise ces données euh, au départ toutes les deux semaines maintenant toutes les semaines euh, avec euh, euh, ce niveau donc qui monte en cas d'augmentation significative, donc euh, c'est euh, une augmentation de 50% et puis euh, la redescente, donc euh, une redescente euh, une diminution de 50% et ce qui permet de changer, de, de changer la zone surveillée par euh, de passer de vigilance à vigilance renforcée, ou l'inverse, enfin, euh, et de changer de, de niveau de vigilance. Euh, voilà ce que ça donne en termes global. Donc on, depuis le début, évidemment, on garde les, les données globales. Euh, donc c'est assez intéressant, parce qu'on voit euh, sur cette courbe, mais qui, qui est pas mal corroborée avec la courbe sur l'île de France, alors peut-être pas partout et tout le temps, euh, mais ça, c'est quelque chose que l'équipe de Laurent Moulin suit euh, et fait des comparaisons. Donc, on a vu, euh, on a vu euh, on est, euh, nos points de mesure le, là où on a vraiment commencé à développer dans cette zone-là. On a vu euh, l'évolution euh, euh, à la hausse au moment de euh, à, à, à l'automne, terre descendue. Et puis là, bah, c'est ce que disait Laurent. Alors, euh, on le voit un tout petit peu moins là. Là, on a l'impression d'une hausse assez importante. On verra parce que ça redescend, mais en tout cas, on voit bien. Ce qu'a décrit tout à l'heure euh, Laurent Moulin, c'est une hausse euh, croissante qui montre qu'on est plutôt en phase, euh, en phase euh, épidémie, enfin, avec une présence euh, assez importante, euh, très, euh, très importante même, de, du, du Sars-CoV-2. Voilà ce que ça donne en termes de cartes. Donc, bah, je, on a pris deux exemples. Hein. Donc, en février, on est plutôt euh, entre rien à signaler et vigilance, et voilà euh, ce qu'on retrouve un mois plus tard. Donc, c'est ça qu'on surveille, en fait. Euh, et donc euh, je ne vous l'ai pas dit, pardon, mais grosso modo le, le point de mesure orange qui est là, enfin bah, le point de mesure qui est là va bah, reprendre tout un bassin versant au dessus, donc euh, c'est relié dans nos dans nos applications, hein, tout ça est et, tout ça est automatisé euh, à, à l'aide de notre système d'information géographique, et puis bah, on, on qualifie les points et puis ben bah, on découle en amont euh, dans les zones dans les quartiers prioritaires surveillés le, le niveau de vigilance euh, qu'on a. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, première préoccupation enfin, dans l'ordre chronologique, hein, pas forcément dans l'ordre d'importance, mais dans l'ordre chronologique, ça a été une réponse non seulement à des agents, à des agents de la ville de Paris qui intervenaient dans les réseaux, mais également euh, également à aux entreprises euh, privées que d'ailleurs on a incité à faire évoluer. À, on les a incités à faire évoluer leurs pratiques, et donc ça répond également à une autre question et une réponse qu'a donnée euh, euh, Laurent tout à l'heure, c'est que effectivement nous le, le, le risque bactériologique et chimique en égout il existe depuis très longtemps, donc euh, on a fait des, des progrès très importants dans ce domaine-là, euh, fait qu'aujourd'hui les agents qui interviennent dans le réseau sont très protégés, euh, euh, ils, ont, ils ont des masques respiratoires, euh, ils ont des combinaisons flottables, ils ont enfin, un équipement est prévu et donc on a aussi accompagné enfin demandé aux entreprises évidemment d'appliquer des protocoles euh, améliorés et donc ce protocole non seulement a concerné les l'ensemble les, de ces protocoles je veux dire ont concerné non seulement ces, euh, ces mesures euh, euh, ces mesures en égout mais également on a travaillé sur les protocoles de sortie d'égout avec toutes les mesures de désinfection et ça sur voie publique puisque quand vous sortez des égouts ben, vous, vous travaillez en souterrain et vous vous retrouvez sur voie publique, ça c'est ça a été un sujet un peu compliqué, parce qu'il faut définir un périmètre, le protéger, faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de risque de projection sur les, sur les gens à côté, et mettre en place d'autres protocoles. Donc tout ça est en place maintenant, non seulement pour les agents de la vie, mais pour l'ensemble des entreprises intervenantes. Et je repasse la parole à Agnès. Merci. Alors si on revient à, à l'objectif de suivi épidémiologique, euh, ce qu'on voit, c'est qu'au stade actuel de l'épidémie, dans la mesure où on a toute une panoplie d'autres indicateurs de surface, entre guillemets, qui montrent que la circulation du virus est, au moins sur Paris, hein, euh, généralisée et, euh, et assez importante, on va dire que l'apport le, le, le plus du système de surveillance dans les, dans les eaux usées et moindre qu'il ne peut l'être en phase de croissance ou décroissance épidémique, où là on bénéficie pleinement de, du phénomène d'anticipation qui est lié au fait que dans les eaux usées, on va capter entre guillemets des résultats de contamination qui n'induiraient pas de recours aux soins ou même qui seraient symptomatique et donc on n'aurait pas de, de dépistage pour les personnes concernées. Euh, donc ça, c'est pour l'apport en termes de suivi épidémiologique. Ce suivi épidémiologique, il a comme objectif, comme je vous l'ai indiqué initialement, d'anticiper l'action publique. Donc là aussi, au stade actuel de l'épidémie, de toute façon, il y a une multitude d'actions qui sont mises en œuvre euh, partout dans la, dans la ville de Paris, que ce soit en termes d'offres de dépistage, de centres de vaccination, euh, d'actions de promotion des, des gestes barrières, que ces actions, elles sont déjà pour certaines ciblées vers les quartiers identifiés comme vulnérables, hein, en particulier en mise à disposition d'offres de, de, de vaccination spécifiques à, à ces quartiers et au plus près des, des habitants. Mais euh, ce qui est prévu, c'est que dans les phases où on sera en croissance ou en décroissance de l'épidémie, ça permettra de mieux cibler et d'adapter, de, de mobiliser au mieux la panoplie d'actions de santé publique qui visent à prévenir les résurgences éventuellement de l'épidémie quand on sera dans une phase un peu plus calme. Diapositive suivante. Donc en termes de perspective, bah, évidemment à ce stade, on poursuit la surveillance du SARS-CoV-2. Comme je vous l'ai dit, je pense que ce dispositif prendra toute son ampleur en termes de, de bénéfices qu'il pourra apporter en termes de santé publique lors des, des, il va bien finir par arriver, je l'espère, lors de la prochaine phase de décrue de l'épidémie et notamment pour anticiper les éventuels rebonds locaux et mettre en œuvre très rapidement des actions pour les limiter à la fois dans le temps et, et dans l'espace. Euh, ça peut également être utile pour anticiper un futur retour saisonnier du SARS-CoV-2 puisque euh, on trouve à quelques endroits dans la littérature l'idée que ce virus pourrait devenir à circulation saisonnière et donc si on est en capacité de, de détecter son retour euh, quand ça, on sera dans ce, ce régime-là de, de dynamique temporelle, ça pourra être également intéressant. Et puis, de façon plus générale, ce modèle d'utilisation des eaux usées pour la surveillance euh, aux fins d'actions de santé publique qui a été mis en place euh, et ça a beaucoup mobilisé tous les acteurs euh, dans l'urgence, euh, euh, et euh, de façon quand même je trouve au final euh, remarquablement efficace malgré le, le contexte et euh, la pression qu'il pouvait y avoir notamment en termes de de temps disponible pour mettre tout ça en place, ça montre que ce type de modèle est transposable à la surveillance d'autres phénomènes épidémiques. Alors, dès lors évidemment que les agents de pathogènes, et c'est ce que mentionnait Laurent au tout début de son intervention, présentent des caractéristiques compatibles avec ce mode de surveillance, et notamment qui sont excrétés dans les eaux usées, qui sont stables et détectables dans ce milieu. Bien évidemment, ça ne marche pas pour tout. Et puis, ça présente surtout un intérêt par rapport aux dispositifs épidémiologiques de surface, hein, donc que ce soit les résultats des tests réalisés chez les personnes ou le recours au système de soins, hein, qui sont les, les indicateurs épidémiologiques euh, surveillés euh, en routine et classiquement, notamment par Santé publique France. Bah, ce dispositif-là, qui est entre guillemets euh, « passif hein, » en termes de participation des individus, il présente un intérêt majeur pour les agents infectieux qui induisent une proportion significative de formes asymptomatiques qui elles pour le coup et notamment parce qu'il n'y a pas de recours aux soins euh, ne sont pas nécessairement détectées par euh, les indicateurs épidémiologiques classiques. Donc, à nous, à nous, à nous, à nous. ce modèle de surveillance épidémiologique présente en ce sens euh, un intérêt et euh, je pense que c'est euh, une possibilité qu'il faut garder à l'esprit euh, dorénavant pour les prochaines euh, je ne le souhaite pas, hein, mais pour les prochains épisodes, soit euh, globaux type pandémie, soit éventuellement euh, d'épidémie plus locale, mais euh, ça, ça présente un intérêt majeur. Voilà, et je vous remercie de, de votre attention euh, pour cette présentation. J'espère que ça aura été euh, à peu près clair. Merci beaucoup à vous pour euh, pour cette intervention qui effectivement était très claire, très illustrative. Euh, alors, euh, on a beaucoup de questions, je pense qu'on va avoir du mal à toutes les poser, vu le peu de temps qu'il qu nous reste. Euh, alors, dans les questions qui étaient assez, euh, assez importantes, donc il y en avait déjà une sur les prélèvements moyens 24 heures, auxquels vous avez déjà répondu bah, contre, euh, je m'interrogeais moi sur le, le moment, euh, le, le choix du jour de la semaine euh, qui a été réalisé en fait, est-ce que c'est au hasard ou est-ce que vous êtes déterminé à chaque fois sur des jours euh, bien précis Alors c'est plutôt en semaine et on essaye plutôt de tenir compte de la capacité des équipes à faire les prélèvements et à, ensuite à Haute-Paris d'enchaîner les prélèvements, le tout en se laissant des délais euh, très raisonnables, justement pour avoir une réponse rapide, donc très concrètement. Euh, quand on a été dans la phase euh, à deux prélèvements par semaine, c'était le lundi et le mardi, euh, parce qu'on n'avait pas le temps de faire le tour en une journée, et le mercredi et le jeudi. Comme ça, après le vendredi, euh, tout le monde se repose, sauf au de Paris qui finit les analyses et qui fait les rapports. Et, euh, et puis euh, là, maintenant, c'est plutôt lundi-mardi. Et on essaye effectivement de garder euh, le même moment dans la semaine. Euh, je ne sais pas si, in fine, c'est... C'est significatif, mais on essaye effectivement de, de garder une même continuité, ne serait-ce que pour avoir de la profondeur de données euh, qui qu soit ensuite interprétable. Ok, merci. Alors, il y avait une question aussi de savoir euh, ce qui se passait en fait quand on arrive en niveau de vigilance renforcée. En fait, quelles sont les actions qui sont euh, concrètement mises en place alors si, si je peux donner quelques éléments là-dessus, hein, les actions de la Ville de Paris en matière de, de prévention et de prise en charge, elles peuvent être de, de différentes formes. Hein. Je vais prendre deux exemples récents. C'est soit, Ça peut être par exemple la mise en place de dispositifs de vaccination éphémère où on va aller au plus près des habitants d'un quartier leur proposer pour, les, évidemment pour les, les catégories éligibles au regard de la, la doctrine nationale euh, de se faire vacciner euh, en ciblant justement euh, des, des zones, alors comme je le disais, soit dont on sait intrinsèquement qu'elles sont vulnérables, euh, soit euh, où on a un éclairage qui pourrait être apporté par le dispositif de surveillance. Ça peut aussi être des actions, euh, là aussi au plus près des habitants, euh, d'aller vers sur la promotion des, des gestes barrières, alors qui peuvent être là aussi ciblés sur certaines zones, soit parce qu'en surface on a constaté qu'il y avait un moindre respect par exemple dans certains lieux publics ou dans des commerces des gestes barrières, mais qui pourraient aussi être déclenchés sur la base des résultats du dispositif de surveillance. De même pour les de dépistage, puisque vous le savez, il y a à la fois des points de dépistage fixes, mais la ville de Paris a aussi montré sa capacité, notamment au cours des, des premières phases de l'épidémie, à, dé, à déployer localement sur site des dispositifs de dépistage que nous en jargon on appelait Barnum, hein, c'est-à-dire où sur des, dans des structures éventuellement éphémères, on était capable de monter des opérations de dépistage et d'ouvrir l'accès aux tests de dépistage dans les zones où cela était jugé utile. Et là aussi, la définition de ces zones jugées utiles pourrait tout à fait, euh, euh, et c'est l'objectif, se fonder sur les résultats du dispositif de surveillance. Ok, merci beaucoup. Alors Il y avait une question aussi sur les variants et savoir si euh, l'analyse dans les, dans les eaux usées euh, permet de connaître les différents types de variants qui circulent et notamment... Euh, ce matin, on, entendait, on a entendu parler d'un variant breton tout nouveau. Et du coup, est-ce que vous avez des informations sur, euh, sur, sur la répartition euh, des différents euh, variants dans euh, le surveiller Alors, mis, oui. La question se pose à tous les. C'est ça, aussi bien à Laurent qu'à qu Agnès ou Christophe. Ah, je pense que Laurent, est bien placé pour répondre. Plus à Laurent, <rire> je dirais. Alors, je, je, vais, je vais essayer de vous faire une réponse. Euh, merci, euh, oui oui, bien sûr le, la question du variant est une question, euh, une question essentielle en tout cas en cette période de passage d'une un, souche euh, white type si je peux me permettre à, à, à des souches euh, un peu différentes alors euh, on a eu une double approche, hein. J'essaie de répondre un petit peu aux questions euh, que je n'avais pas abordées euh, dans, dans, le, dans le chat mais euh, euh, oui on, on s'intéresse aux variants donc avec deux stratégies euh, une première qui est une stratégie un petit peu rapide et un petit peu euh, grossière et que vous avez peut-être entendu parler dans la presse par d'autres équipes, qui est de, on suit des mutations, euh, notamment une délétion particulière qui est euh, assez, assez euh, lié au variant anglais. Mais c'est pas parce qu'on suit un, c'est pas parce qu'on suit euh, cette mutation que c'est forcément du variant. Donc il faut, il faut, juste imaginer en tête que c'est, la, la relation n'est pas tout à fait directe et qu'on développe d'autres méthodes pour suivre en direct le, le, le, le sud-africain et euh, le brésilien. Et pour valider ça, on a une deuxième approche qui est une approche par séquençage, c'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble de la diversité des génomes viraux dans l'échantillon euh, pour essayer d'un petit peu valider nos résultats précédents. Alors, les, le, le suivi s'est mis en place, on a des, on a des résultats euh, qui, qui sont plutôt cohérents avec ce qu'on trouve au niveau sanitaire, néanmoins, euh, on va toucher à une problématique euh, que je trouve assez intéressante qui est le l'inhomogénéité le, le, le, de, des eaux usées, euh, et que quand on prend un volume euh, même d'un litre sur un collecteur qui fait boire passer plusieurs euh, mètres cubes par jour, euh, eh bien on peut avoir des variations très importantes de la proportion de variants liées juste à, notre, euh, à, notre, euh, à ce qu'on vient de prélever. Le, le, le, le tâche de l'eau et des eaux usées n'est malheureusement pas parfait, hein, donc, euh, donc on a des fluctuations sur les proportions de variants qu'on peut, euh, qu peut voir. Euh, mais bien sûr c'est suivi, euh, c'est renvoyé là aussi aux autorités sanitaires, euh, je pense que ça n'a un intérêt que pendant un certain temps, puisque au bout d'un moment, on imagine bien que le variant anglais sera partout. Et puis, est-ce qu'il sera remplacé ou pas par le variant brésilien, ça, on, on, on verra. Par contre, l'approche par séquençage permet de temps en temps de voir si on a suivi d'autres mutations et d'autres variants spécifiques. Et puis, surtout, si on perdait nos cibles, un petit peu comme le variant euh, breton, c'est tenter que... Bien compris ce que nous disaient les médias ce matin, euh, parce que je comprends pas pourquoi ils aient perdu tant de cibles que ça. Euh, mais en tout cas voilà ça nous permet de valider de vérifier l'arrivée d'autres variants et de préconfigurer un petit peu ce que Agnès a souligné c'est-à-dire une espèce de, de de de suivi épidémiologique à long terme des eaux usées que ça soit pour Sars-CoV-2 mais sûrement pour d'autres virus euh, on avait déjà démontré qu'on pouvait suivre des variants très spécifiques de certains virus dans les eaux usées qu'on trouvait pas euh, facilement chez les patients parce qu'ils étaient peu symptomatiques et qu'ils n'allaient pas au milieu médical voilà euh, une réponse peu dense mais euh, j'espère okay. que c'est clair Ok, merci. Sinon, il y avait aussi une question sur les stratégies d'échantillonnage les plus adaptées. Euh, est-ce que c'est au niveau de l'immeuble, du quartier, d'un arrondissement, d'une ville, de l'entrée de la station d'épuration, de la sensibilité de la méthode Et Je pense que ça dépend surtout, c'est de la question à laquelle on souhaite répondre. Oui, ouais, je, je... Euh, ouais, je pense que c'est totalement dépendant de l'objectif. Est-ce que c'est de la surveillance euh, mmh. ou est-ce que c'est investiguer une situation spécifique alors l'objectif et puis euh, sous le contrôle de, de Christophe et de Laurent euh, les contraintes aussi. Euh, Est-ce qu'on peut prélever Est-ce que ça a du sens de prélever en termes de représentativité euh, à cet endroit-là Donc c'est un peu au, au cas par cas euh, comme euh, l'indiqué là dans la présentation. Euh, voilà le, le dispositif parisien il avait un objectif de cibler euh, un certain nombre de quartiers vulnérables et donc on a construit euh, le réseau de prélèvement en fonction de ça et les modalités de prélèvement en fonction de ça. Si ce sont euh, d'autres objectifs qui sont poursuivis, euh, évidemment le, le dispositif final serait serait différent. Oui. Oui, ok, merci. Et sinon, donc il y avait, alors, je vais peut-être juste poser une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on conclue. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on va voir l'effet vaccination au niveau des eaux, euh, euh, des eaux usées euh, notamment s'il y a des établissements qui ont été massivement vaccinés, est-ce que, est que ça se voit ou est-ce qu'il y a des quartiers qui vont ressortir et du coup, est-ce qu'on va pouvoir voir si les gens restent infectants ou non pour les autres, même après avoir été vaccinés ça, Je pense que c'est pas évident de répondre à cette question. Euh, très ciblé, non, puisque le dispositif de surveillance qu'on qu a mis en place euh, euh, ne va pas au, au branchement euh, c'est le choix qu'on a fait après euh, comme on a choisi effectivement de, de, de surveiller des, des, des zones prioritaires euh, il faudrait, pour que ça se voit il faudrait qu'il y ait un gros décalage euh, le point de mesure il faudrait vraiment qu'on ait un gros décalage entre le point de mesure euh, euh, numéro ou euh, de tel secteur avec tous les autres pour que ça se voit premièrement et deuxièmement ce qu'on n'a pas dit euh, c'est que euh, les, le, le réseau est assez compliqué en fait, enfin, il est maillé comme je vous l'ai dit, il est maillé, et donc du coup, euh, euh, et on n'a pas pu mettre les points de prélèvement partout où on voulait, parce qu'il faut qu'on soit dans des zones accessibles, pour qu'on soit dans des zones où on peut laisser les, les préleveurs euh, et qu'il y ait suffisamment d'eau, parce que nos égouts sont plutôt, euh, comme ils sont visitables, il n'y euh, a plutôt pas beaucoup d'eau dans les égouts, que beaucoup d'eau en fait, donc il faut vraiment que le préleveur soit bien positionné, et donc, le préleveur, là où on a mis les préleveurs, en réalité, il n'y a, a pas que le, la zone qu'on surveille. Euh, il n'y a pas que le quartier qu'on surveille, mais il y a aussi toute une population du bassin versant. Donc, euh, ça, ça serait forcément amorti euh, par le reste de la population sur le bah, Si les autres veulent okay. compléter. Non, non, c'était très clair. <rire> Ok, merci. Bon alors je suis désolée, je vais sans doute frustrer beaucoup de gens, mais je pense qu'on va arrêter la phase de, de, de, de questions et puis on va essayer au maximum de répondre au mail à toutes les questions à laquelle on n'a pas pu répondre directement. Alors moi au nom de l'agence de l'eau Seine-Normandie, je vais faire une information en disant que l'agence, en fait, soutient les collectivités qui souhaitent rejoindre le réseau. Bépine, euh, puisque oh, l'Agence de l'eau euh, Sainte-Normandie a décidé d'accompagner financièrement les collectivités qui souhaitent réaliser euh, des analyses de, de virus dans leurs eaux eau usées. Alors Pour autant qu'elles répondent à un certain nombre de points, et notamment euh, que les objectifs de recherche soient euh, définis, validés avant avec les ARS, des services euh, préfectoraux, pour autant que les matériels et méthodes soient conformes à ceux qui sont préconisés par les équipes euh, d'Obépine, que les mesures, euh, effectivement, soient également réalisées par un laboratoire euh, retenu par l'équipe de recherche d'Obépine et donc ayant pratiqué les matériels les, les, euh, telles qu'elles ont été définies et que euh, la collectivité s'engage à transmettre ces, ces données à l'équipe euh, au Bépine de façon à ce qu'elle puisse les, les retravailler. Alors bien entendu, les, ces, ces, ces données resteront confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre de Bépine. Donc tout ça pour dire que l'aide euh, fin, financière de l'agence vise à la fois la partie échantillonnage, transport et euh, analyse dans les systèmes euh, d'assainissement, donc comme au Bépine, avec euh, un point d'entrée, euh, deux échantillons euh, hebdomadaires, mais on peut faire un peu plus, et qu'on a un taux maximal de euh, pension financière de 80% euh, des factures de d'âge transport et analyse. Donc là, voilà, c'était un petit peu de... De publicité pour euh, les aides financières de l'Agence de l'eau. Euh, je voulais aussi juste vous parler euh, de façon très générale pour l'Agence de l'eau, euh, puisque là, on est en train de retravailler sur le SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2022-2027. Donc, c'est le moment pour la population de donner son avis euh, sur notre projet de, de SDAGE. Donc, entre le 1er mars et le 1er Septembre, vous pouvez agir, interagir et, euh, et, et, et faire part de vos observations sur sur le projet, donc sur une plateforme en ligne sur euh, le site de l'Agence de l'eau. Euh, je vous mettrai l'adresse euh, directement dans le dans le chat. Et puis, bah pour euh, pour conclure, euh, bah je voulais vraiment remercier euh, nos trois intervenants pour la qualité. Euh, puis la complémentarité de leur intervention, parce qu'on a bien vu la partie recherche et la partie euh, plus euh, opérationnelle, on voit qu'effectivement les, les eaux usées sont un vrai outil euh, de, de travail euh et de management d'une crise sanitaire, donc euh, les, les recherches vont bien dans, son, dans ce sens-là. Comme vous l'avez dit, il y aura sans doute d'autres crises, il y aura sans doute d'autres euh, virus, d'autres bactéries à suivre, et du coup, bah, tout le travail euh, qui a déjà été utilisé, mis en place, pourra être réutilisé. Euh, il y a plein de pays qu qui, qui travaillent déjà dans ce sens, puisque il me semble que les premiers à avoir bossé là-dessus, c'était les, les, les Pays-Bas. Je sais que les Allemands et les Canadiens le, le, continuent à travailler donc bah, on espère réussir à convaincre notamment les autorités sanitaires du, de la plus-value de cette de cet outil comme outil de gestion et puis va bah, continuer à travailler et puis voir comment collaborer, comment avancer ensemble et comment développer euh, ces euh, ces différents outils. Donc je vois c'était un sujet qui était intéressant, il y a eu beaucoup de participants, donc beaucoup de questions. Donc bah voilà, merci beaucoup à vous et je bah, je laisse juste euh, la parole, je pense à à Célia pour euh, pour conclure. Oui. Oui, merci beaucoup euh, aux intervenants et puis aussi à tous ceux qui nous ont écoutés pour cet échange qui était très riche. Euh, je remercie aussi ceux qui m'ont aidé à participer euh, à l'événement, donc Pascal Gorge et Christine Canet, euh, qui m'ont aidé pardon, à organiser cet événement. Et euh, dans quelques jours, donc vous serez envoyé un lien vers le replay euh, de, ce, de ce webinaire et également des autres euh, webinaires qui ont lieu précédemment, ainsi que donc les PowerPoints des intervenants. Euh, si vous souhaitez davantage de, renseigne, davantage de renseignements euh, sur le réseau, écrivez-moi à l'adresse suivante, celia.colombier.arrobasinstitutpariregion.fr et s'il vous plaît, juste, pourriez-vous prendre euh, une minute pour répondre au, au questionnaire de satisfaction euh, qui s'affichera euh, quand vous quitterez le, le, le webinaire. Je vous remercie, à très bientôt.